On va les dire à vous. Aujourd'hui, nous allons euh, voir comment installer un serveur local sur n'importe quel ordinateur. Donc, si vous êtes développeur ou si vous êtes intéressé à faire du développement des sites internet dynamiques et que vous n'avez pas de serveur, avoir un serveur local peut vous aider à, à apprendre comment le faire. Donc, vous pouvez par exemple utiliser un serveur local. Ça veut dire que vous installez un logiciel sur votre ordinateur et ça vous permet de, de créer un site internet tout simplement en faisant des tests et des modifications sur votre site et à visualiser euh, le site internet directement sur votre ordinateur. Et je vais vous montrer comment vous allez le faire. Et euh, pour être en mesure de le faire, nous allons installer une application qui s'appelle Chambre. C'est sûr qu'il y en a plusieurs et ça dépend vraiment du système d'exploitation que vous avez. L'avantage que vous avez avec Shamp, c'est que vous pouvez l'installer sur Windows, vous pouvez l'installer sur Linux et vous, vous, vous pouvez l'installer sur, sur OS. Donc, euh, bon, la première chose que nous allons faire, c'est aller sur le site internet qui s'appelle Apache Frame et cliquer et cliquer sur donc Apache Frame et cliquer sur le logiciel, sur la, la version qui nous intéresse. Donc, moi, par exemple, mon système d'exploitation, c'est Windows. Donc, je vais cliquer tout simplement sur Shamp for Windows. Donc là, je vais pas le faire cette fois-ci parce que je l'ai déjà fait. Et lorsque vous allez cliquer là, ça va télécharger euh, la version de chambre que vous pouvez tout simplement exécuter. Donc moi, je vais tout simplement cliquer sur « Ouvrir »,« Exécuter en tant que en tant qu'administrateur ». Et une fois que c'est fait, donc ça va, lancer, ça va tout simplement ouvrir la fenêtre d'installation rapide. Voilà, j'ai cliqué sur « OK ». c'est c'est... Ok. Donc, ici, tout ce que vous aurez à faire ici, c'est tout simplement de suivre les étapes. Donc, là, « Welcome to Champs, setup obligatoire. Donc, je clique sur « Next ».« Next ». Et à ce niveau-ci, vous, vous devez choisir le dossier d'installation. Donc, par défaut, « Champs » va être installé dans votre disque du C. Et le répertoire, le, le, le, le répertoire sera « Champs ». Donc, vous pouvez tout simplement changer ça à ce que vous voulez. Et une fois que c'est fait, ok, je suis next. Donc, et si ça me dit que le dossier n'est pas vide, donc, je vais devoir supprimer le dossier juste pour mieux, mieux vous expliquer. Donc là, je viens ici, je supprime. Et je clique, je continue next. Et je suis les étapes next. Voilà, ça va avoir une nouvelle page. Et next. Et là, ça va lancer tout simplement l'installation. Donc, une fois que l'installation est terminée, vous pouvez tout simplement cliquer sur Finish et choisir la langue, donc, et redémarrer. Donc, donc, en principe, lorsque vous finissez d'installer Champ, si vous avez sélectionné le lancement automatique, vous devez avoir, euh, vous devez voir afficher le panneau de contrôle de Champ sur votre ordinateur. Mais dans le cas contraire, vous pouvez tout simplement cliquer soit sur l'icône qui se trouve en bas de votre écran, donc c'est tout simplement là, ou aller euh, dans votre disque du C et cliquer sur Champ, et vous allez voir à ce niveau, ici en bas, Champ Control. Donc, à partir de là, moi j'ai moi, déjà accès à mon serveur. Donc, à chaque fois que vous voulez dé démarrer un nouveau projet sur Champ, c'est très important et c'est primordial de de démarrer le serveur. Pour démarrer le serveur, il suffit tout simplement de cliquer euh, sur STAT, juste euh, à votre droite, au niveau de Apache, MySQL. Bon, MySQL, c'est pour être en mesure de gérer les bases de données. Vous pouvez aussi cliquer sur FileZilla, Mercury et Tomcat. Ça dépend vraiment du langage de programmation que vous utilisez. Donc, dans la majeure partie des cas, si vous voulez utiliser euh, le langage de programmation PHP, je pense qu'Apache, c'est largement suffisant. Donc, et si vous, vous voulez, si vous avez l'intention de créer aussi une base de données, il faut aussi cliquer sur Start MySQL. Donc ce que nous allons faire, c'est cliquer sur Start ici pour Apache. Et nous allons faire pareil pour Start pour MySQL. Ok, donc là, là, vu que nous avons démarré notre serveur, euh, nous allons tout simplement accéder à notre serveur local sur notre ordinateur. Donc, moi, je vais aller... Pour, pour le faire, il faudrait aller sur Localhost et vous allez voir faire apparaître la page Welcome to Champ for Windows. Hein. Donc là, là déjà, c'est mon serveur est déjà... Ça, c'est un serveur local, donc ce n'est pas vraiment sur le web. Donc, ici, vous avez euh, accès au lien pour la base de données dans ce phpMyAdmin pour la gestion des bases de données. Donc là on va faire un petit test euh, tous les tout tout le langage de programmation, toute la programmation que vous allez faire, vous allez le faire dans le dossier qui s'appelle htdoc. Donc moi je vais créer tout simplement un dossier que je vais appeler euh, dossier test et là je vais créer un fichier php Et je vais sauvegarder ça. Je vais écrire test. Et le Et je vais sauvegarder en utilisant le format PHP. Je fais index.php. Je fais save. Donc, et une fois que c'est fait, moi ce que je vais faire, je vais tout simplement aller sur mon localhost. Je vais créer un dossier, localhost. Et là, je vais je vais écrire test. Donc là, vous voyez mon test que j'ai fait. Donc ça, c'est vraiment tout ce que j'avais partagé aujourd'hui. Euh, J'espère que ça va vous aider. Donc, la prochaine fois, nous allons voir comment euh, créer un site internet WordPress directement sur notre ordinateur en utilisant le serveur local Shamp. Donc, donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur à cliquer sur j'aime ou à partager. Et aussi, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne YouTube. Donc, de telle sorte que la prochaine fois quand je vais faire ce type de vidéo, vous aurez la possibilité de recevoir des notifications. Donc, passez une excellente fin de journée. Merci.